Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 108 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à F1 Race Star euh, que vous verrez donc c'est un petit jeu de course avec des petites voitures de F1 mais en mode plutôt Mario Kart, enfin vous allez voir voilà, la petite vidéo qui vous, dit, qui vous en dit un petit peu long sur, sur le gameplay et sur, sur la façon dont ça va se jouer. Donc euh, on est parti, donc là ça sauvegarde, ça met un peu du temps, voilà. Donc on va jouer avec le clavier, on va se jouer en mode carrière, euh, bah, c'est parti, hein. on n'est qu'un on est, on est joueur. Alors, on va choisir Fernando Alonso en tant que, en tant que pilote. Euh, et puis on va commencer euh, direct vous voyez qu'on peut aller voir les statistiques alors choix du championnat on va prendre euh, bah, la première Je sais qu'on aura donc deux courses on prend du 3000 cc pour euh, être au maximum euh, ça vous rappelle le, le 50 100 et 150 cc de Mario Kart Et ben bah, voilà là c'est du 3000 allez course Ah ça charge il charge la course épreuve 1 sur 2 donc on va faire les deux courses, bon, on va essayer de les finir, pas trop dernier. on essayera. Allez Donc Vous voyez la présentation de la course, les pilotes. On va remarquer que c'est quand même extrêmement beau à voir. Ça va être beau à jouer, vous allez voir aussi. Bon, ça demande un peu de ressources, j'ai eu quelques lags sur mes euh, parties précédentes. Allez, c'est parti donc euh, ça démarre, ça démarre direct Donc on a un petit indicatif pour les virages, alors ça déjà direct c'est un truc spécial Regardez le, ce qu'on a au sol Il Faut pas accélérer comme un fou dessus Parce qu'en fait, euh, en, en faisant des petits coups d'avancée de, avancer et de lâcher, lâcher, avancer, lâcher, avancer En fait ça, ça, ça charge une sorte de petit turbo qui nous propulse dès qu'on en sort Alors là vous voyez au sol les trucs rouges C'est euh, tout simplement les, les accélérateurs, ça c'est les bonus alors là, je vais l'utiliser, regardez. Ah, j'aurais peut-être pas dû l'utiliser là. C'est des euh, champignons, tout simplement, des hein. des petits boosters. Hop là, j'ai encore récupéré un bonus. Les bonus, il y en a tout le temps, hein. vous en lâchez un, il y en a un deuxième. Hop Oula Donc là, je vais utiliser un bonus de téléportation, sûrement, qui m'a téléporté devant tout le monde. C'est plutôt pas mal. Alors ça, j'ai lâché un truc derrière moi. Voilà, ah, il faut aller tout doucement parce que ça glisse, Regardez, là, je charge, je charge, je charge. Et hop, ça me donne une propulsion. En faisant des, des petits à-coups, ça, c'est pas mal. Alors là, celui-là aussi, pareil. Il faut essayer de les choper. Voilà. Ah non. non. <rire> ça, d'hésiter à gauche, à droite, à gauche, à droite. Puis en fait, vous allez au milieu et vous tapez le mur. Alors, je suis toujours premier, on va toucher du bois. pas souvent. Voilà, j'ai un petit peu d'avance sur les autres. Voilà, donc euh, bon, ça va. Vous voyez donc à droite euh, l'avancement, le circuit en fait. On le voit. Hein. à gauche, donc ils sont un petit peu loin derrière, mais. Mais pas trop non plus. Il faudrait pas trop que je me plante. Parce que ça progresse pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Voiture de sécurité. Elle a peur que j'avance trop loin ou quoi C'est quoi pas... Pourquoi une voiture de sécurité Pourquoi je suis obligé de ralentir Pourquoi j'ai ralenti d'ailleurs Hop là j'ai utilisé mon bonus, vous avez vu ce que c'était C'était un charge de, de, de truc qui fait une propulsion sur les côtés. Alors je sais pas pourquoi il y avait une petite voiture à la sécurité qui m'a ralenti. Est-ce que c'est un bonus d'un autre Je ne sais pas. Allez, allez, allez, charge, charge, charge, charge. Hop là Donc, euh, dernier tour. Allez On continue, on va essayer de ne pas se faire doubler de ne pas choper une autre voiture de sécurité parce que là ça ne va pas le faire. Je viens de laisser des petits pièges derrière moi, des sortes de petits ballons qui explosent quand on passe dessus. Hop, on va aller à droite. On peut passer à gauche pour faire réparer sa C'est voiture, mais, mais euh, dans un sens on n'aura pas le, les, les petits accélérateurs. Donc là il y a de la pluie. Pourquoi il y a de la pluie maintenant, je ne sais pas. Sur le dernier tour, le temps change, donc le, le temps arrive à changer suivant où, on, où vous en êtes dans la course. Donc c'est pas mal, ça, ça donne un peu plus de, de piment. Sachant que la route est déjà mouillée euh, incroyablement. Vous voyez les flaques d'eau par terre déjà. Oh là je me suis fait avoir par un, un piège qui, qui avançait tout seul. Alors du coup là j'en ai un mais j'ose pas le jeter. Allez, hop. Donc là je vais peut-être garder mon, mon propu, ma propulsion, là, ma, mon champ de force euh, autour de moi, au cas où il y a un, un ennemi qui s'approche trop près. Hop là, en plus j'ai mon petit accélérateur, nickel, et voilà. Terminé, premier. Ça a été hardcore. Enfin, j'ai quand même été devant un, un petit moment, mais euh, les pièges des ennemis, euh, ils font pas de cadeau. Euh, à tout moment, vous pouvez vous retrouver dernier. Et ça se tenait, il hein, n'y avait pas vraiment de, de gens qui étaient trop, trop derrière. Alors, sauvegarde. Ouais, la petite planète, Toujours. Alors, chargement de la course numéro 2 en Belgique cette fois-ci Voilà Je m'étire un petit peu C'est crispant ce, ce genre de petit jeu comme ça Vous êtes au taquet pendant, pendant 2-3 minutes Enfin là ça fait plutôt 6 minutes quand même 5 ou 6 minutes qu'on était sur l'autre course Alors, attention Il se donne le mot Allez On a une façon différente de mettre le casque à chaque fois <rire> Allez, c'est parti Allez Alors c'est un peu traître, hein, parce que du coup, euh, ça suit pas vraiment leur, euh, leur petite lumière. Vu qu'il arrive bien après et pas du tout dans le même rythme. Ah putain, j'ai pas eu le bonus dès le début, c'est dommage. Alors... Ah, ah Déjà, je commence pas, euh, pas très bien, je sais pas par où j'ai voulu passer. C'était pas le bon endroit. Ah la piste là, elle m'embête un peu Allez, allez, charge Voilà Je suis quand même 8 euh, C'est quand même pas top Ah j'ai des petits accélérateurs moi. Je suis pas sûr que ça aille bien loin 4 quatrième. 4 hein, Pas top, pas top, oula Ah oh, non, j'ai voulu aller à droite Et puis du coup j'ai pas pu oh, Ma voiture elle est un peu abîmée vous voyez les petits éclairs sur, sur derrière là Je suis pas sûr que ce soit top. Hop, on charge, on charge, on charge à fond. J'ai toujours mes trois accélérateurs que je vais pouvoir utiliser. Alors là, on est sur l'eau, on en profite. D'ailleurs, on roule sur l'eau. Bon, un détail peut-être <rire> Tout à fait logique. On est second. Essayons de... de faire la même erreur que tout à l'heure à cet endroit là et je suis sûr qu'on peut qu on peut merde oh non j'ai allé tout droit en plus j'ai pas essayé d'aller à gauche alors à quoi ça sert ici je sais pas il faut une clé oh non j'ai perdu toutes mes places oh je me chope le piège dixième douzième oh là là ah bah je suis, je suis pas dans la merde ah, pour attraper les douze places j'ai pas fini de galérer surtout que ma voiture elle est, en... elle, est en... elle est toute cabossée vous voyez que oula Regardez ouais, les pneus, euh, l'état des pneus. Oh là là. Bon mais je veux pas gagner, je veux pas être premier sur celle-là. Ça hein. me semble pas. Il est où le truc de réparation là Ah il est là, il doit être à droite. Ah putain plus ça tourne plus. Ah non non non non non non non non non non Ah c'est pas grave. Attention perdu pour perdu Il faut que je fasse réparer ma voiture. Et donc il faut que j'aille ici. Voilà, et on passe là et ça répare. Ouf Toute neuve euh, presque toute neuve Ah non c'est bon Ah non non non Donc là c'est le style de la carapace rouge hein. C'est le truc qui nous suit Et qui euh, qui nous cherche euh, à tâcher chose Qu'est-ce que c'est que ce bonus je sais pas On va tester Ah bah d'accord c'est Hop Oula encore une voiture de sécurité elle est où ah, elle est devant, elle est devant mes adversaires là-bas. Ils vont peut-être trop vite, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a une voiture de sécurité comme ça Bon, dernier tour, euh, je suis quand même assez loin de mes, euh, de mes amis. On va essayer de rattraper un ou deux. Putain, j'arriverai vraiment pas à ce passage-là. Non. En fait, j'ai une sorte d'accélérateur là, mais ça, ça m'aide pas tellement. Hop là, ah, voilà, d'accord. Un petit missile qui vous, euh, qui vous conduit tout seul. Et qui me lâche dans un, plein, dans un virage, enfoiré. Vous pouvez même pas m'aider ce truc. Allez, allez, là on va aller à gauche direct. On va essayer de rattraper le dernier. Allez, allez. Oh d'accord, donc c'est nous qui déclenchons la pluie. Hein. Donc vous avez vu, en fait là c'est moi qui viens de la déclencher. Donc tout à l'heure c'était bien moi. Allez, allez, on rattrape, on rattrape, on rattrape celui-là, 8, 8, hop, hop, on est sur le. oulala, là là, c'est pas top, non, non, non, non, non, 8, 8, 8, 8, 8, faut que je le double, faut que je le double, faut pas finir dernier, faut pas avoir la loose, oui, oui, oui, oui, je le rattrape, je le rattrape, je le rattrape, et voilà, onzième, <rire> bon, c'est pas trop, trop la loose, hein, bon, je <rire> suis avant-dernier, tout à l'heure j'étais premier, maintenant avant-dernier, il euh, y a un juste milieu, hein, donc voilà, les points distribués... Où c'est que je vais atterrir Où c'est que je suis Je suis deuxième Magnifique Magnifique je, je suis sur le podium pour ce grand prix-là. On va voir la, la remise des prix. Donc euh, voilà pour la remise des prix, Et bon bah, arrivé deuxième, c'est si déjà as... mieux que rien, j'aurais pu être premier facilement quand même si j'avais si un peu mieux joué sur la deuxième course, donc voilà, il revient sur le menu des championnats, mais ce sera tout pour F1 Race Star.